j, -j, -j, -j, -j Salut les Australiens, c'est Gabriel, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo, donc colis reçu. Donc, euh, qu'est-ce que c'est Pourquoi pas Pourquoi colis et pourquoi pas carte Oups, <rire> Voilà Alors, c'est très simple, parce que j'ai euh, j'ai reçu donc des cartes et j'ai reçu un petit colis que j'avais commandé aussi Donc, on y va, chirurgie ADN, donc ça va dans le deck pyro donc je le garde Briseur de cartes, je pense que ça va aller de côté qui euh, c'est, ça peut être trade éventuellement Après, donc ça c'est euh, ce que j'ai eu euh, récemment, voilà Après, qu'est-ce que nous avons Donc on a on a reçu un petit colis de notre ami Kiyubi Donc Kiyubi, je vais te taper, t'as te... plus qu'à te les fesses parce que moi aussi je vais te faire mal Un petit Cyber Dragon Nova que je vais garder pour mon futur deck machine un dragon de la vérité corrompue que j'ai gardé pour mon deck Vanilla Dragon. Un dragon... Euh... Euh, ouais, une bête roi ancienne que je garde aussi. Un golem roi ancien que je garde. Voilà. Euh, prisme héros élémentaire en gold. Donc ça, je sais pas à quoi ça va servir. Un dragon à pas, je suis content parce que qu'il y a quelqu'un qui va être content de l'avoir. Un deuxième prisme. Euh, donc ça c'est, je sais pas pourquoi il m'a filé de prismes. C'est peut-être pour autre chose. Un euh, cyber dinosaure qui pète pas mal aussi. Une griffe d'arsenal que je vais garder pour mon deck euh, dragon. Deux broyeurs photos que j'ai gardé pour mon deck dragon. Et enfin, euh, valeur marchande, c'est deux cartes 20 euros. Hein. Carte de la pierre rouge. Donc ça va aller directos. Dans le trade binder noir Et après voilà pourquoi je vous ai dit colis Donc déjà il faut que je mette ça Dans le contexte de ça Voilà J'ai rangé vite fait les cartes que je voulais Vite fait les cartes Dedans Voilà C'est euh génial Et euh... donc après là j'ai plus rien à mettre euh, sauf euh, là voilà donc après les deux prismes je sais pas ce que je, je sais pas pourquoi me les envoyer ah oui c'est peut-être pour mon deck machine que je vais faire donc deck machine donc ça va aller là voilà deck machine ça va aller là donc et après donc j'ai reçu mon petit colis que j'avais commandé sur Ultra Jeu Parce que c'est un truc qui est vachement bien Regardez C'est une petite sacoche comme ça là Tranquille Où on peut mettre jusqu'à 6 decks dedans Donc là j'en ai 4 4 et euh, je vais pouvoir mettre les deux, les deux prochains decks dedans C'est génial Moi je trouve ça génial Voilà avec euh... Oh on peut y mettre quelques cartes en plus Si on le désire c'est super Voilà donc euh, ça, c'est... Euh... Alors, après, on va ranger ça. Alors, le dragon de la vérité corrompu. On va le mettre. Est-ce qu'il y a une place dans le... Dans mon petit bouquin de cartes... Que je garde. Non, non. Mais, euh, transaction. Ça, je peux la garder. Ça, ça il faut que je garde Eh ben tiens hop voilà le sprint rouge va aller dedans le trade binder après donc ça va être un je sais pas je sais pas Après tout ça Donc ça c'est une machine Alors qu'est ce où c'est que je vais pouvoir les mettre euh, Ces cartes là et eh ben on va les mettre à côté du Du Gear Gigant X Voilà Et donc ça C'est pour Ça c'est à mettre là Parce que c'est pas moi hein, voilà donc euh, si vous avez aimé cette vidéo donc n'hésitez pas à liker commenter partager cette vidéo sur tous les réseaux sociaux et puis on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo sur la team radio oh et ciao tout le monde